Bonjour les amis YouTube, on se retrouve pour une prise 2 de vidéo de duplication de GTA 5 en ligne, en version plus, court, j'espère. Euh, fait que là, c'est parti, je vais dupliquer mon compte Shamomone sur un nouveau compte, c'est parti pour en cliquer, en langue GTA 5. Se connaît sur le compte, bien sûr, faut pas oublier celle-là. Oh. <coughs> On appuie sur le petit bouton rb pour faire l'activité on attend que le en ligne et le mon histoire les deux boutons là disparaissent et après ça on compte à 5 secondes 1 2 3 4 5 on atteint la petite manette on démarre le timer et oui aussi, il euh, faut vraiment pas oublier, il faut vraiment obligatoirement avoir la manette connectée avec un fil, parce que sans ça, vous perdez 3 secondes, puis ça peut vous faire le glitch. On attend jusqu'à 40 secondes. C'est 40 secondes qu'il fonctionne le mieux pour ma part, ça serait la moyenne pour tout le monde. 40 petites secondes, on allève la manette. On appuie sur OK. Fait que là, on vient recevoir un trophée, c'est bon signe. Fait que là, faut pas oublier aussi, il faut oublier autrement, avoir un ami dans une session sur un SU Amis i ou il peut être en mode en ligne, pas différent, c'est juste qu'en mode en ligne, si la session est pleine, euh, ça peut vous foirer le glitch, mais bon, euh, mais ça peut fonctionner quand même. Donc là, je vais sur le profil de mon ami, je clique okay, le rejoindre. Ça, c'est comme un mini-page de jeu de Rockstar, mais c'est pas si grave. OK, moment de vérité. Ah! tada! On a bien réussi la manipulation. La seule valeur, c'est le compte ici Il est juste niveau 116. Mais normalement, on peut Any acheter mini la minigun, puis c'est vraiment... Euh, ce glitch est buggé pour ça. Wow, J'avais jamais remarqué le, le, le nom du PDG. Euh, fait que là, on va sortir de. par le de chaussée Bon, fait la technique pour sauvegarder le compte, c'est tout simple comme bonjour. Vous. placez une tenue différente. Lui, c'est un personnage oui. fille. Après ça, vous allez changer de tenue. Vous achetez des munitions pour sauvegarder l'OGE. Mm -hmm. euh, Mat munitions. Puis après ça, euh, vous allez prendre un véhicule ou quelque chose pour vous faire de la police. Puis euh, vous skipper de la police pour avoir des niveaux. Ça, ça va sauvegarder votre niveau c'est que madame en joue avec votre YouTube. Ah. qu'est-ce que... Ah, je pensais que j'avais même pas de C4. Nice. J'en ai. Fait que là, le recommandé, c'est minimum d'avoir trois étoiles de police. Comme ça, tu peux être sûr de ce que, que ça sauvegarde. Une fois, je ne vais pas me rendre à 3 étoiles, ça sert à rien, je suis peut-être moins cette fois-ci. Tant que je, tu gagnes de l'espace, baby. On est good. Wow! Quel bel atterrissage! Je ne serai pas un chauffeur de dimanche. que les colliers disparaissent. Oh oh. Nope. j'ai été chanceux. <rire> bon, fait que là, on vient gagner un peu de niveau. Fait que là, on va changer de tenue de nouveau. Fait que là ça va faire comme une genre de sauvegarde de plus. Fait que là on a vu dans le coin. On va euh, quand même mettre une protection comme ça. Tac! là on peut quitter jeter 5 après la dernière sauvegarde. C'est quand la voit dans le petit coin en bas. Ah bah on l'a pas encore vu, on en va ah ben, quitter la station jeter en ligne. et Normalement ça va dire que ça va être sauvegardé automatiquement. Bon, euh, fait que là je quitte mon GTA V pour le relancer pour vérifier. Mais normalement, tout devrait être correct. Je vais lancer mon histoire en premier, ça va plus vite. Okay. Fait que là, on peut y aller dans une session invitation pour regarder si ça tout est good. Bon, voulez-vous modifier l'apparence en enfin, scène non? Tout est good, faites ça sauvegarder. Donc là on peut regarder nos stades. Voilà Si qu'on va dans les statistiques, on peut y aller général, puis on voit que tout est good. I got all day! Bon, enfin, c'est ça qui complète la vidéo de jour. Salut